Partir à tout prix pour fuir les talibans. Aux abords de l'aéroport de Kaboul, des milliers de familles afghanes espèrent encore monter dans un avion. Les plus chanceux ont tout laissé derrière eux. C'est désormais une autre vie qui commence. Première étape dans cette base militaire américaine à Doha, au Qatar. Cette femme raconte la peur et l'impossibilité pour elle de rester dans son pays. J'ai aimé mon pays, j'étais très excitée de travailler avec les gens ou de donner des services aux gens et d'être dans mon pays. Mais malheureusement, avec le taliban qui je n'ai pas de choix. Au moins 7000 Afghans sont arrivés au Qatar depuis une semaine. Mais d'après les autorités locales, le pays ne pourra en accueillir que 8000 en tout. D'autres ont été transférés vers les Émirats Arabes Unis, Samedi, plus d'un millier ont atterri sur cette base américaine située en Allemagne. Loin du chaos et du climat de peur régnant à Kaboul, ces personnes resteront ici pour quelques jours, avant de prendre un nouveau vol pour les États-Unis. Jusqu'à présent, l'armée américaine a exfiltré 13 000 personnes. L'objectif final est d'en évacuer près de 30 000 d'ici fin août. Et qu'en est-il de la situation